Hop là, guys, roule ma poule Ciao Bravo Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo des 8 heures d'Alsace aujourd'hui à Colmar Et je ne suis pas tout seul Regardez qui est là Oralien de Willows Céline de Willows Homme des bois de Tours Lionel Moi, Moi je suis pas de célèbre, Salvatore J'assume pour ah, mon entourage familial et amical, j'assume. Moi j'allais l'appeler Salvi, mais maintenant il ne me sera plus choisi, d'accord Moi c'est simplement Robin, voilà. Dans ce petit épisode, on accueille Willows et les Tourangeaux pour la découverte du centre Alsace. Au départ de Colmar, c'est les cités viticoles de Turkheim et Kaisersberg que nous allons traverser par la pittoresque route des vins. Nous nous aventurons sur les hauteurs du haut königsbourg pour une visite du prestigieux château avant de redescendre à Célestat qui sera l'ultime étape de la journée. J'écoute le bruit de ton pneu crosse, c'est plutôt mélodieux Et nous démarrons l'aventure au beau milieu des vignes colmariennes d'un verre particulièrement saisissant pour la saison estivale. C'est en remontant la Fecht, cette rivière qui coule le long de la vallée de Münster, que nos amis se réveillent tout doucement. J'ai du mal à me réveiller, moi, ce matin. J'ai dormi une heure et demie cette nuit. Ça ah, va Tout le monde a digéré son petit-déj Ça va C'était Tout le monde est réveillé. Une cigogne en pleine ville, j'avais jamais vu ouais, ça. Pas mal, hein c'est dans la vallée de Turkheim, dont Robin est originaire, que ce dernier a pu compter avec gourmandise les histoires de sorcières, de veilleurs de nuit et de taille de porte des vignerons pour le plus grand plaisir de nos hôtes. C'est ensuite sur les hauteurs du Brant, qui domine la cité, que nous avons pris le temps d'échanger sur la qualité des paysages et du terroir de notre si belle région avant de quitter l'enfant du pays pour continuer notre route. C'était vachement chouette. On va aux, aux Willows de prononcer le mot du village. T'es capable de prononcer le nom du village dans lequel on est Je ne l'ai pas vu écrit. Niedermorschvir. Nidermorvir Morchvir. C'est marrant, hein, hein C'est difficile à dire quand même les patins en Alsace. Niedermorschvir On va faire dire ça à un Marseillais ou à un Parisien. Hein ça va Bien installé Très bien. Très bien. Il y avait des Sherman, mais c'est nous les vétérans. On en a plein C'est <rire> désormais Kaisersberg et son château du Schlossberg qui s'imposent à nos yeux ébahis. Forteresse à l'entrée du Val d'Orbé, le village était un point de passage stratégique à l'époque médiévale entre le Saint-Empire romain germanique et le duché de Lorraine. La ville garde en héritage l'architecture de cette époque florissante où la cité érigée en ville d'Empire faisait partie de la décapole alsacienne. Il était très, très alsacien. Après cette remarque d'Aurélien, d'une observation fine et qu'il apparaît difficile de remettre en cause, nous continuons notre parcours en passant par Kinsheim, où repose la tombe de Lazare de Schwendi, dont une légende rapporte qu'il est introduit en Alsace, le toquet, ce pinot gris de Hongrie qui a fait la richesse de la région. Au loin, c'est Rigvir que nous apercevons, avec une entrée à la hauteur de nos invités. C'était sympathique, très coloré. C'est désormais Ribeauvillé, gardé par ses trois châteaux et son petit train touristique, qui annonce le bon venir. Bonjour tout le monde les gens Je crois qu'il y a ni qu'à bon, ben Voilà, euh, Comme tous les road trips des wheelers d'Alsace, ça finit toujours par un banquet. Allez, proche à tous. Hein. Oh, proche Et bienvenue en Alsace, les leaders. Merci. Les beurs, les beurs. du centre. Du centre. <rire> du de partout, d'ailleurs. Ouais, je j'ai droit juste à la salade. <rire> Tiens, on v'en une deuxième. Ah, bah, merci, merci. <rire> Très bien mangé. Il a mangé des che de soleil copieux. Après ce petit repas gros quinquant, on continue plein nord en suivant le vol des cigognes direction le vignoble réputé de Bergheim, qui sera notre ultime étape avant notre objectif. Tu vois truc là-bas On va y aller là-bas notre destination et ça va être une très grande surprise pour Aurélien, il s'y attend pas du tout <rire> On a vraiment tout balancé sans faire exprès <rire> Et nous voilà enfin à proximité du château du Haut-Königsbourg, qu'on va avoir le loisir de visiter. Érigé au XIIe siècle, le château du Haut-Königsbourg a été pendant des siècles le témoin de conflits et de rivalités entre seigneurs, rois et empereurs. Ce château de montagne incarne à lui seul toutes les turpitudes d'une histoire alsacienne balottée au carrefour des influences latines et germaniques. Plusieurs fois remanié au cours des siècles, c'est suite à l'annexion allemande de 1870 que le kaiser Guillaume II décide de lui donner son apparence actuelle. 1594, et c'est pas du mal hein. Ce château offre un panorama unique sur la plaine d'Alsace, les Vosges, la forêt noire, et par temps clair, les sommets enneigés des Alpes. C'était un sympathique château. C'était très rose et très médiévaleux. Plein, plein, plein de gyro roues partout en ce qui me concerne. Et, et un mur de grès. Voilà. Et puis c'est tout. Salvatore a été le gardien des roues pour qu'on puisse un petit peu circuler dans le château. Merci Salvatore. Et c'est ainsi que s'est terminée la balade, en redescendant tranquillement du château pour retourner dans la plaine direction Célesta pour accompagner Lionel et Michel à la gare. Les vétérans ont suivi les Sherman. Allez, ciao, ciao, ciao allez. à bientôt, ciao, ciao. Ouais. On les remercie chaleureusement de leur passage en Alsace et on se dit à très bientôt les Tourangeaux. Mais l'aventure avec Huilos ne fait que commencer puisqu'on leur a prévu pour le prochain épisode de bien belles surprises. Hop la guys et roule ma poule.